Ok bon, premier stop euh, à Ho Chi Minh, on va d'abord manger. On a trouvé un restaurant halal qui s'appelle Pacha, un restaurant turc, donc on a commandé euh, quelques trucs, on va manger, ensuite on va attaquer, on a commandé ça, le Pasha Mix Grilled et les filles ont pris du fish, des fish and chips. Et ensuite on va attaquer la visite de la ville comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon petit guide de près. Bienvenue à Ho Chi Minh. On va commencer la visite de la ville d'Ho Chi Minh par le palais de la réunification qui est juste derrière moi. Donc le palais de la réunification qui est un monument historique puisque euh, c'est ici que euh, euh, l'armée du nord hein, du Vietnam euh, a tout simplement battu celle du sud. Donc le 30 avril 1975, les chars que vous voyez derrière moi, les chars 843 et 390, les chars ils ont défoncé les grilles du palais présidentiel puisque le bâtiment que vous voyez ici c'était le palais présidentiel et donc c'est la chute de Saigon, c'est la chute du sud et donc le Vietnam va être réunifié. C'est pour ça qu'on l'a appelé le palais de la réunification et donc euh, ce jour-là c'est la fin, marque la fin de 30 années de guerre entre le nord et le sud. Fête à la grenouille. On est venu euh, ici au musée euh, des vestiges de la guerre et on est arrivé 3 minutes avant euh, la ferme. On, on, est, on est arrivé juste à la fermeture donc du coup on visitera peut-être celui-ci euh, plus tard. C'est un truc de dingue le nombre. Moto <mets> de, <mets> de, <mets> de, <mets> de <mets> deux roues. 8 millions à ce qui paraît. 8 millions. Euh, c'est juste euh, incroyable. Anna aussi, en avait beaucoup, mais là, ici, à Ho Chi Minh, c'est. Waouh! Wow, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de contrefaçons. Euh, okay. oh, Jusqu'à Singapour, ça n'existe pas, c'est interdit. Ah, super, les chapeaux, voilà, on a les chapeaux déjà ici. Est-ce que je vous ai dit que ce bâtiment date des, des années 1914? Ah, ça aussi, c'est un centre intéressant. Du café, vous voyez, euh, des amandes, des noix. On va, on va aller faire un tour aussi là-bas. C'est. C'est gigantesque. Hello, hello Il y a beaucoup de contrefaçons. Énormément de contrefaçons. No, thank you very much. Alors d'un côté vous avez les euh, d'un côté vous avez les souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a Haroun Et de l'autre côté vous avez les gamelles. Hein? Ok Dernier jour ici. On va visiter les derniers endroits qu'on n'a pas fait, notamment la Poste, on est juste, en y est déjà. On va aller du côté de la cathédrale, on va visiter le musée euh, des vestiges de la guerre et on va se rendre du côté du quartier de Chinatown. On est dimanche, il y a énormément, énormément de personnes, il y a beaucoup d'étudiants, des nouveaux diplômés, fraîchement diplômés qui viennent se prendre en photo devant ce monument emblématique qui est la Poste. C'est le monument euh, vraiment euh, colonial français qui est... Très beau. Très très beau. Alors en fait si vous regardez bien, ça ressemble à une gare. L'ancienne La, poste ressemble à une grande gare. Le, le bâtiment il est vraiment magnifique. Et voilà, voyez les étudiants avec leur uniforme. Congratulations okay, thank you. Derrière de la poste centrale, vous avez une charpente métallique gigantesque qui est une œuvre de Gustave Eiffel. Donc, elle date de 1886 et il aura fallu environ 5 ans pour la construire. Voilà, on va faire un tour à l'intérieur. Dans la poste, donc là je suis dans la poste, vous avez la Notre-Dame de Saigon, la cathédrale, qui est toujours en rénovation depuis, euh, je crois, 2-3 ans. Euh, dommage parce qu'elle est vraiment magnifique. Je zoome, je zoome. Il n'y a pas accès. On est venu dans le quartier de Chinatown. Euh, donc euh, ici, on a un demi-million de vietnamiens d'origine chinoise euh, qui vit ici, on les appelle les OA. Donc là je me trouve dans le marché de... Oh my God, j'ai déjà oublié le nom. Comment il s'appelle ce marché je me souviens plus, je vous le dirai, c'est pas grave et ce marché en fait euh, a été offert par un commerçant qui s'appelle Dame donc vous voyez d'ailleurs ici euh, qui viennent lui euh, euh, que les chinois viennent prier euh, pour, pour lui. Euh, donc il leur a été offert c'est un commerçant qui a fait fortune et qui a décidé de d'offrir à la communauté cet espace. Ce bâtiment a été fait par un architecte français. Euh, voilà et donc euh, vous trouvez un peu de tout mais c'est vraiment très commercial. Voilà, c'est vraiment le Chinatown. Donc, c'est le marché de Binh Tai. Oui, j'ai dû aller relire, puisqu'il y a un autre marché euh, qui s'appelle Binh quelque chose, mais qui est vraiment très différent. Là, on est vraiment... Euh, c'est authentique. Euh, voilà, c'est vraiment la population... Vous, ça vous permet de découvrir, donc, comme je vous disais, euh, la, la population chinoise de, euh, euh, du Vietnam. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, euh, ici, le Chinatown, c'était un lieu très réputé pour euh, les maisons d'opium, la prostitution, les maisons closes, etc. C'était un lieu... Un, un, un lieu qui était très recherché par les romanciers, très surveillé par la police et contrôlé par les Chinois. Voilà bien sûr ça a beaucoup changé et surtout ça s'est beaucoup modernisé.